Les gagnantes émissions de sport, sport et du, du Paris Sportif. Sportif. Bonjour à tous et bienvenue dans Paris gagnant, votre émission de sport et du Paris sportif. Et comme toutes les semaines, vous retrouvez Benoît Tréanton, parieur et spécialiste du Paris. Bonjour Benoît. Bonjour à tous et à toutes. Au sommaire de cette émission, donc, on commencera par du rugby, on évoquera le tournoi des Six nations et aussi le top 14 en France. On reparlera donc du parcours de l'équipe de France, 5 et dernière journée ce week-end. L'équipe de France peut-elle réussir quelque chose au Millennium à Cardiff Nous en discuterons avec Benoît et puis on parlera donc du top 14 avec un focus tout particulier sur Oyona. Le promu est-il parti pour se maintenir On en discute tout à l'heure. On ouvrira aussi ensuite un point NBA. À quelques semaines de la fin de la saison régulière, le tableau des playoffs se dessine tout doucement et on en parle avec Benoît. Et pour clore l'émission, on reviendra dans notre très cher Ligue 1 et on vous promet un pronostic du feu de dieu avec Benoît et on en reparle donc tout à l'heure. Et on débute donc tout de suite avec le tournoi Destination Alors Benoît déjà, est-ce que tu avais vu venir cette victoire là contre, contre les Anglais non honnêtement non parce que vu le, le niveau de de l'équipe de France euh, qu'on qu avait en, en ce moment c'était pas c'était pas terrible. Euh, donc voilà mais comme quoi hein, dans le sport dans le sport tout est possible. Euh, l'Angleterre venait perdre de, venait de perdre pardon en en Écosse. Ça ça avait été aussi une, une une surprise, donc euh, voilà, on pouvait dire, tiens, on a peut-être un doute là-dessus. Euh, je pensais plutôt à une réaction de leur part. Donc euh, voilà, bon, ils ont perdu 22-16. 22-16 en, en France. La France, euh, pour avoir vu le match, euh, on peut très bien perdre à la fin, <rire> parce que les Anglais sont à 2 à mètres de la ligne. Et de mémoire, je crois que c'est Bastaro qui, qui gratte le ballon. Un gros, gros match, match de ça Bastero. Ouais, ouais, ouais. Franchement, il a fait un, un bon match. Je suis content pour lui d'ailleurs, parce que j'estime je, voilà, que c'est un, un, un joueur euh, voilà, qui, qui, bah, qui avait sa place en, en équipe de France. Donc là, j'espère qu'il a démontré et qu'il va. Qui va réussir à y rester euh, et on verra ça, on verra ça ce week-end hein, en déplacement au Pays de Galles. Ouais, on va en reparler. Euh, fin d'une série aussi hein, parce que ça faisait quelques années de suite euh, que c'était euh, que c'était la French lose. <rire> ouais, c'est ça. Tu, par rapport au, au crunch, je veux dire C'est ça. Ouais. Ouais, ouais, ouais, bien sûr. Bah oui, mais enfin en même temps tu tapais la deuxième équipe du monde. Hein. Enfin, en Ach classement, euh, ils sont, ils sont, ils sont deuxième. Donc, euh, bon, bah, voilà, forcément que c'est compliqué. Alors que nous, je crois, attends, de, de, je crois qu'on est descendu à la huitième, on était descendu à la... Au classement IRB euh, Ouais, huitième oh place, là là là là. je crois, non Bon, après, s'il si est fait euh, de la même manière que le classement <rire> oui, FIFA, ça hein. veut rien dire. <rire> <rire> ça, ça veut rien dire. Oui, où les Belges étaient premiers, non À un moment donné, là, il n'y a pas longtemps. À un moment donné, ou deuxième... ouais. Non, ouais, non, ouais, voilà. ouais. Donc, bien sûr, oui, après, il faut voir comment le classement est fait, mais, euh, bah, écoute, voilà, ça. Alors, je, je voilà, faut, faut quand même, j'allais dire, modérer les ardeurs, parce que là, j'ai l'impression que tout le monde, euh, <rire> je nous vois maintenant plus beau que ça y est. On que voit. On... Ah, ben, finale mais... au Japon, oui, Final non, mais, au Japon non, mais, direct. Non, mais j'ai lu des trucs assez assez fous. Euh, je le souhaite hein, qu'on fasse finale au Japon quand même un jour on soit champion du monde. Mais attention, on, on va voir. On va voir le, le prochain match. Qu'est-ce que ça peut donner euh, Ne nous emballons pas trop vite. Voilà, on a l'habitude de, de le faire. Donc. Voilà. Et puis euh, bah, le prochain rendez-vous c'est au Millennium à Cardiff. Alors euh, ben, quoi à quoi va s'attendre le 15 de France alors déjà, moi, je peux te dire que les Gallois ont, ont avaient réfléchi, c'est-à-dire qu'ils avaient mis une équipe B contre l'Italie. D'accord. Euh, alors que nous, bah, on a laissé un peu de plume physiquement contre les Anglais. Enfin, ça c'est sûr. Hein, tout le monde s'est donné à fond. Il n'y a, a qu'à voir la, les... ceux qui n'ont pas vu le match regardez les deux dernières minutes. Vous pouvez sûrement retrouver sur YouTube ou autre. Vous pouvez regarder les deux dernières minutes du match. Bah, ça a été un temps jusqu'au bout. Euh, bah, les Gallois, eux, euh, ils avaient fait un peu un peu tourner. Euh, était sur sur le banc. Euh, juste pour citer ce, ce joueur-là, euh, qui est quand même un, un, un joueur emblématique du, du Pays de Galles. Donc voilà, ils vont avoir pour moi des joueurs frais, euh, les gallois, alors que nous, on, on sera peut-être un peu un peu émoussés. Euh, au rugby, c'est très compliqué de voilà d'enchaîner deux matchs à une semaine d'intervalle euh, bah ça s'explique tout simplement parce que ben bah, c'est c'est quand même un sport euh, on va dire physique hein je... <rire> comparé à d'autres sports que je ne citerai pas mais euh, voilà c'est quand même un sport où tu peux pas enchaîner un match tous les trois jours hein euh, donc euh... et puis heureusement d'ailleurs y a, y a, y a, par exemple quand quand tu as des processus euh, quand des procédures commotions tout ça tu as, as des choses ouais. comme ça enfin, on rigole pas avec ça ça me fait penser un peu à la à la NFL au football américain donc voilà les pieds de a fait tourner euh, J'ai bien peur qu'on qu manque un petit peu de, de fraîcheur. En plus, Millennium, c'est vraiment un, un cocon, enfin, enfin un écrin. C'est pour y avoir été. C'est un stade, un stade magnifique. Euh, puis Galois, gallois, bon, on le connaît. Et puis voilà, ils ont quand même les Gallois. Une... Ils avaient quelques, pas mal de, de blessés là en début de, de tournoi, mais ils ont bien réussi à, à gérer tout ça. Donc, ils ont une équipe euh, sur le papier vraiment, euh, vraiment intéressante. Donc voilà, j'ai bien peur avec un hein, George North, Liam Williams, fin, vraiment des, des très très bons joueurs. Euh, Fallait Thao aussi qui avait été blessé pendant un moment, qui, qui est revenu. Bon, bah écoute, hein, on va croiser les doigts, mais j'ai peur qu'on, pour moi, on gagnera pas au, au pays de Galles. Euh, de manière tout à fait mathématique, euh, oui. une deuxième place de l'équipe de France sur ce tournoi destination est, est toujours envisageable. Ah bah euh, mathématiquement, oui, on est on, on est bien d'accord. Mathématiquement, c'est envisageable. Ce serait une folie d'aller euh... parier sur cette deuxième là. Euh ce serait une Ce serait une folie Euh bah oui parce qu'on peut aussi finir avant dernier hein. Si tu peins <rire> le tableau, si les gagne en Italie euh... Probable, on est bien d'accord, quand même. Euh, si l'Écosse gagne en Italie, et que nous on perd, on est avant-dernier. Hein, ça va vite, hein, toujours, toujours, quand tu as fait un tournoi à 6. Euh, donc voilà, mais euh, oui, euh, potentiellement, on peut, être, euh, on peut être deuxième. On, on est d'accord là-dessus. Mathématiquement, je ne peux pas te l'enlever, ça. Tu as, tu as raison. D'accord, voilà, tout est dit. C'est voilà. ça. pas n'importe quoi. Et sur le reste de la compétition, euh, l'Irlande ira à Twickenham affronter les Anglais pour tenter de remporter le Grand Chelem. Ah, ça va être beau, ça. Ce serait son troisième. Mmh, voilà, magnifique. Après, 48. Voilà, alors euh, à euh, voir. cest -ce cinq, cinq nations à l'époque, ouais. ouais. mmh, et, euh, et 2009, euh, du coup en mode six nations. Et euh, donc, euh, le grand chelem ou la victoire, enfin, euh, je dis et ou la victoire de l'Irlande, ce serait une belle côte. Euh, C'était une belle côte au départ <rire> euh, avant le, le tournoi. Le, le grand chelem, oui, ouais. bah oui, le grand chelem, oui, parce que automatiquement euh, là, il a jouer en Angleterre, donc c'est très compliqué quand même d'aller gagner en Angleterre. Là, les cotes, il me semble que c'est 50-50 de ce que j'ai vu. Là, pour ce match-là. Euh, avant le tournoi, on, on, on aurait mis plutôt l'Angleterre la, la, fa, favori de, de ce match-là, mais au vu de ce qui s'est passé pendant le tournoi, ça y est, ça s'est équilibré, c'est 50-50. Euh, C'était les deux équipes qui étaient favoris du tournoi. tu avais euh, les Anglais à 1,80 de mémoire et l'Irlande à 3, je crois, quelque chose comme ça. Donc, euh, bon, bah voilà, c'est la série Irlande qui l'emporte une cote de 3. Euh, D'ailleurs, je fais un, un petit coucou à Nico Grimm qui, qui l'avait donné en, en Paris long terme. J'ai vu ça l'autre jour sur, sur un post Facebook. Euh, voilà, moi j'avais hésité sur, sur ce tournoi-là. Euh, je pensais que ça allait être difficile pour, pour l'Irlande d'aller euh, gagner cette destination en Angleterre. Mais bon, Angleterre, ils ont perdu deux matchs avant, donc c'était réglé. Euh, mais l'Irlande, l'Irlande, c'est vraiment, une, voilà, vraiment une, une belle équipe. Euh, et donc si vous pouvez regarder ce match-là, regardez-le. Angleterre-Irlande, c'est... Euh, alors les Anglais, hein, ils vont tout faire pour... Pas que les Irlandais, ils, ils, ils décrochent le Grand Chelem. On, on connaît la, la rivalité qu'il y a aussi entre ces, entre ces deux pays. Mais euh, ça va être super intéressant à, à regarder. Et si vous n'avez pas l'habitude de regarder du rugby, bah regardez ce match-là. Euh, voilà, euh, par ouais. exemple, il y a, en, en Irlande, il y a Stockdale aujourd'hui qui est le meilleur marqueur d'essai du tournoi. Il a 6 essais quand même. Euh, les, les autres sont à 3 trois, trois essais, ceux qui le suivent derrière. Euh, C'est pas mal parce que généralement, mais en regardant les cotes, ton destination, il, il en marque allez quatre max. Là, il a 6 déjà. Il y a encore un match à, à venir, donc euh, voilà, il y a du. Et puis il y a un enjeu. Il y a du lourd. Il y a un enjeu, le grand chelem Voilà. Mais oui, le grand Schlem. Le grand Schlem. Alors, j'avoue que j'ai pas, euh, j'avais pas regardé. Euh, je te dis au, au, au début du, du tournoi à combien il était, euh, mais de toute façon, c'était une cote. Euh, une cote assez haute, parce que pour gagner déjà le tournoi, ils étaient à 3 trois et demi. donc voilà, pour gagner le grand chelem, c'est encore. Un échelon euh, au-dessus euh, donc euh, voilà je, je sais plus exactement je pourrais peut-être vous donner euh, ça euh, en tout commentaire à voilà <rire> en commentaire on reste sur le rugby et on passe au top 14 et on s'intéresse à Oyona alors le promu reste sur trois victoires et si Oyona était en passe de se maintenir voilà parce qu'il reste six journées mmh. c'est encore jouable mmh. ah bah écoute c'est un petit peu ça va peut-être être la belle histoire euh, je fais une parenthèse un peu comme Eupen euh, en Jupiler League, coucou à coucou à nos amis belges qui euh, qui est entraîné par Claude Makélélé euh, et qui en fait c'est un truc de fou. Euh, je vous invite à aller regarder un des, des articles. Euh, se sont sauvés euh, à la dernière minute quoi, en, à la différence de but, c'était voilà, c'est un truc de malade. Donc vous pourrez aller voir ça. Euh, oui bah écoute c'est oui la cote de, de Oyonna, Il y a encore trois journées pour descendre. Bon bah elle devait être ridicule, hein, devait être parce que c'était sûr que c'était sûr qu'ils allaient descendre. Et puis là bah, ils viennent d'enchaîner. Mine de rien, hein, euh, trois victoires d'affilée, euh, ce qui n'est pas rien, euh, à Clermont, excusez-moi du peu, même si Clermont, là, en ce moment, il patine un peu. Euh, ils ont battu le Stade français, Stade français, ils font l'effet inverse, c'était un peu, peu la dégringolade, et ils ont été battus bordeaux bègles bordeaux bègles pareil, or. Est-ce qu'on y voit une coïncidence avec euh, leur entraîneur qui est devenu sélectionneur de l'équipe de France ouais. tu vois bah, ouais, forcément... le, choc, le choc psychologique, mais inversé. Alors, <rire> depuis euh, Bordeaux, je crois que c'est six défaites d'affilée. un truc de fou. Hein. Donc, tu te dis qu'il y a forcément une, une coïncidence, c'est pas possible sinon. Euh... L'équipe de France regagne. Ouais, l'effet Brunel. On se dit, euh, ah, il est pas, il est pas mauvais. Bon, en même temps, il a été aussi entraîneur d'Italie. <rire> donc euh, voilà, il a pas forcément ouais, il gagné. Ce il, pouvait, hein. il faisait avec ce qu'il pouvait. Il faisait avec ce qu'il pouvait. Voilà. Donc, euh, donc Oyonna, euh, ouais, ça peut être la, la jolie petite histoire de, de cette année en Top 14. Là ce week-end, ils reçoivent Toulon. Bon, non, là, forcément, ça, ça peut piquer un peu, mais euh, vu comment ils sont en ce moment, remontés, soudés, ça, ça peut le faire. Ils sont à, ils ont 26 points. Brive est 13e avec euh, 27 points. Et après, on a Agin, Stade Français, 31 et 32 juste devant. Donc en gros, là, ça va être une lutte à, une lutte à 4. Alors il y a 3 semaines, c'était une lutte tout seul. Tu, tu, tu peux nous rappeler un peu les enjeux, parce que le top 14 oui. euh, a aussi un règlement, hein, comme, euh, comme n'importe quel championnat, mmh. avec euh, ben, des choses qui ne sont pas toujours compréhensibles, comme ça, pour les non-initiés. Euh, là, je crois alors, pour, en ce qui concerne l'ascenseur euh, pour... émotionnel... Ouais pour les dernières <rire> places. Je veux dire 14e qui est relégué direct. Euh, oui bah oui là c'était c'était ouais. Et euh, le 13e qui est en barrage, à la fin du classement, oui. à la fin de la saison régulière quoi. Bah c'est euh, voilà c'est ça. Et pour le haut du tableau alors comment ça se passe là euh, Les playoffs Ouais. Bah, les playoffs en fait tu as en fait tu as, tu, tu as des équipes qui sont, euh, qui sont qualifiées d'office. En fait, ça, les, deux, les, deux premiers oui, les deux premiers vont oui, direct en demi, c'est oui, ça Oui, et euh, du 3 à 6, tu fais des barrages en fait. Ok. Ah ouais, ouais c'est comme un peu en Ligue 2. Euh... Oui, c est, c est, <rire> Ah, mais c'est là qu'ils ont trouvé l'idée J'étais voilà. en train de me. Non, mais en fait, que j'étais en train de dire ça, je dis dis, bah, tiens, ça me fait penser à, à la Ligue 2. Et toi, tu as, as rebondi aussi sur. Ouais, bah en fait, c'est un peu ça, ouais. c'est bah, En fait, la Ligue 2 n'a pris ça rugby, tout simplement. Voilà. Faut, pas se poser la... Faut pas se poser la question. Oui, mais c'est ça. Tu serais tenté de nous faire une Ligue 1-14 un jour. Hein qui sait Écoute, euh, on, verra bien. <rire> <rire> on verra bien. On verra bien ce qui va se passer. <rire> Alors ensuite là pour euh, puis là on a il nous reste 6 matchs c'est ça donc euh, les playoffs, ça va débuter d'ici quelques semaines. Mmh, ouais, c'est ça, je sais plus comment exactement mais c'est ça. Et toi tes choix, tes choix paris long terme là pour le Top 14, ils tiennent, ils tiennent la route pour l'instant, ça va Je attends je l'entends, j'ai j'ai pas tout en tête. J'ai pas mon tableau là devant moi mais je ne crois pas que j'avais pris de il me semble pas que j'avais pris euh... non, j'avais pris pour la Coupe d'Europe. En fait, des, des paris long terme. Voilà. Et j'avais pris euh, les Saracens. Euh, et là, j'avais peut-être demandé une petite couverture euh, parce que euh, ils vont jouer à Leinster. Donc tu vois, ça va être encore une confrontation Irlande Angleterre. Oui, oui, et, et je pense que c'est une de ces deux équipes là qui gagnera, parce que vu clairement en ce moment l'état et j'estime que les autres sont pas forcément au, au niveau. La Rochelle aussi, c'est moins bon qu'avant. Donc euh, voilà, il y a. J'aurais quelque chose à faire, mais je, je redirai ça dans mon club. Alors euh, on termine cette partie, euh, cette partie rugby, on clôt le rugby et on va vers les Etats-Unis et on arrive à la NBA. Alors dans quelques semaines euh, vont débuter les playoffs, euh, il reste grosso modo une quinzaine de matchs, voilà, est ça, on est à ouais, 66-67 ouais. euh, mm -hmm. euh, pour arriver bientôt à 82 matchs. Mm -hmm. Et les tableaux des playoffs se dessinent tout doucement. Alors euh, pour l'instant, euh, à l'Est, on a les Raptors de Toronto qui sont mm -hmm. en tête, Voilà mm -hmm. avec, euh, avec un petit matelas de 4 matchs. Euh, d'avance en termes de victoire là sur, euh, sur les Celtics, euh, les Pacers 3e et les Cavaliers qui, euh, qui sont descendus progressivement, tout doucement, à la quatrième place, ce qui ne sera pas un gage euh, bah forcément de, de bons résultats ensuite pour, euh, pour, les, pour les playoffs. Bah, il faut rester, de toute façon c'est simple, il faut rester 1, 2, 3, 4 parce que euh, lors du premier tour des playoffs, tu as l'avantage du terrain. Ouais. voilà euh, donc c'est c'est quand même important et après bah, si Cleveland reste à la quatrième place euh, bah bah après, bizarre, après ouais. ils ont plus l'avantage en fait hein ce sera les Wizards là pour mmh. l'instant tel quel là parce que et encore c'est une victoire des Cavaliers. c'est très chaud 39, 39 28 pour les Cavaliers et les Wizards à 38 30 ah ouais, c'est c'est c'est chaud euh, non c'est dingue et puis les Toronto là en tête de la conférence euh, c'était une je pense une, une belle cote en début de saison parce que pour moi je pense que les Boomers, ils avaient mis derrière Cleveland et Boston, donc en troisième la rond. Et là, ils sont, là, ils vont finir premier de la coupe parce qu'ils ont quatre victoires d'avant, je crois, sur, sur Boston. Donc, euh, bah, nos compères euh, Laurie et Desrosane, euh, voilà, font. En même temps, c'est une équipe qui a vraiment l'habitude de jouer ensemble. Ils, ils chamboulent pas tout oui. avec euh, le, le Grand Valenciennes aussi dans, dans, dans la raquette. Donc, euh, non, non, une équipe euh, bah, qui, qui est là tous les ans. Après, ils ont du mal toujours à franchir un palier. Est-ce que ce sera pour cette année On verra ça très bientôt. Et si on avait vu tout dernièrement un aperçu de la des prochaines finales NBA avec les Toronto ah. contre les Houston Rockets, Rockets pardon. Écoute, euh, c'est possible, euh, c'est possible. Par contre, j'imagine que euh, voilà, ce sera pas enfin, Houston n'aurait pas commencé le match comme ils ont commencé en ayant 15 points de retard à la mi-temps. Mmh. Euh, ils seront plus concentrés, à mon avis. Mais oui, oui, c'est euh, aujourd'hui de toute façon c'est les deux, deux équipes qui sont en tête de leur conf. Donc euh, voilà, si tu parles là dessus, tu t'as une bonne probabilité de voir ces deux équipes là en, en finale, ça c'est sûr. Alors on regarde un petit peu ce qu'il y a du côté de l'Ouest. Euh, bah alors les Rockets sont en première position. Ouais. Suivent les Warriors, mmh. les Blazers c'est la troisième place. Plus loin derrière, 10 hein. victoires. D'ailleurs <rire> voilà, c'est ça. Mais troisième quand même. Troisième quand même. Euh, les Thunder euh, quatrième. Bah, ils remontent bien aussi. Ouais. Ils ont un peu de mal en début de saison, mais ça commence à tourner. Et, euh, et à la 9 place on a pour l'instant alors à égalité toujours en termes de il envie de, de oui, oui, voir oui, des oui, fêtes à égalité un... avec les jazz et les Spurs qui pourraient ne pas être qualifiés en playoff depuis un certain bout de temps 20 ans 20 ans, 20 ans. La, la, la, la saison blanche toute pourrie qu'ils avaient eu avec la blessure de Robinson. C'est celle-là. Peut-être, oh ouais, peut peut-être, peut-être. Ouais. Ouais, ça remonte un peu, mais ouais, peut-être. je pourrais mais pas te dire. C'est mais... les débuts de Tim Duncan l'année d'après. Ok, ok. Bah, c'est peut-être celle-là. Pour... Ah, à, à vérifier. Vous à pouvez vérifier. nous dire en commentaire. ça. Alors, on est en train de se poser <rire> la question, là, en direct. Ça mais... faut qu'on n'était pas allé chercher euh, jusque 20 ans derrière. Mais oui, c'est possible. Après, voilà, à leur décharge, euh, bah, Kawhi Leonard n'a quasiment pas joué. Ouais. La saison, Aldridge s'était fait une, une blessure. Bon, là, il y ouais, est... a deux franchise players qui ne sont plus là. C'est dur, quand même. <rire> il n'y a qu'un à Memphis cette année. Conley et, et, et sur le et, et out et et a, a été out pendant pendant un moment bon bah je crois qu'ils ont le plus mauvais bilan de la NBA cette année hein on parle de Memphis qui ont été plusieurs années aussi en playoff et et c'est ça qui est assez hallucinant mais c'est voilà c'est la NBA avec les drafts les machins et tout une équipe qui était tout en haut on a qu'à voir les Lakers qui ouais. était tout en haut pendant des années, bah, tu peux être tout en bas et ça tourne comme ça. C'est bah, une question de cycle. C'est une question cycle, c'est ça. Et Mais c'est comme ça qu'est fait la vie. Bon au moment où tu auras un bon choix de draft. On, on, on est d'accord. Et on... la dernière fois, on parlait de tanking et, euh, oui. et on s'était intéressé aux Bulls. Hmm. Et euh, bah, finalement, ça ne marche pas super. Hein. Ils sont 12e. Ils sont, ils sont, <rire> Il hein. y a encore les Nets, euh, y a les Magic et les Hawks derrière. Tu veux dire qu'ils n'ont pas trop, trop lâché, quoi. C'est ça. C'est ça. Bah écoute, après. Mais... L'opération tanking ne marche pas, là, parce que pour l'instant. C'est euh, c'est au y a minimum plus, a, un dixième choix quoi a, tu, tu redémarres pas forcément bien plus plus après, que, quoi il y a plus mauvais que après là je sais pas parce que des fois on, ils s'échangent en fait lors des trades il y a des équipes qui donnent leur tour de draft par exemple ouais. Brooklyn aujourd'hui cette année euh eux, bon ils sont pas bons donc euh, ils sont pas en train de tanker hein. ils sont <rire> ils ont que 21 victoires mais c'est parce qu'ils peuvent faire plus euh, mais eux je crois que euh, de souvenir dans un trade leur premier tour de draft là euh, je crois que c'était cette année ils doivent le filer à je sais plus qui donc euh, de toute façon euh, ça changera pas grand chose pour pour eux mais euh, ouais bah écoute euh, on, on va voir hein. Atlanta Orlando pour l'instant ils sont derniers de la conférence est et euh, Phoenix Memphis Memphis attention 18 défaites d'affilée. Il ouais. <rire> faut, ah ouais, ouais, faut ouais, remettre ouais, ouais. le. Alors, les gens qui adorent les montantes, hein, des fois, comme j'entends parler, et qui auraient commencé à jouer, memphis gagne. Allez, à partir du 8, 9, 10 e ah, match. Fin de série, fin de série. Ah là, bon, ben bah là, avais, ah, un là avais une belle montante déjà à 8. À mon avis, euh, ils ne sont pas très, très fiers là. Est-ce que Menfis va en gagner une avant la fin de l'année ah ouais. euh, Je pense que oui, hein, mais je ne peux pas vous dire quand. <rire> voilà. Ah ouais, C'est ouais. fou quand même. Le... 18 défaites d'affilée. Ouais, ça. Et puis, euh, ouais c'est vrai que pour l'instant, le, le bilan de victoire à 18, s'il reste là, c'est pas beau. C'est pas possible, ça va monter. Ça va monter. Je pense qu'ils vont arriver à. Je n'ai pas le calendrier sous les yeux, mais je pense qu'ils vont arriver à quand même 20, quoi. Et puis, je crois qu'il y avait. Je te dis, il y avait Marc Gasol qui était blessé. Et là je crois qu'il vient de, de revenir là, il y a quelques, quelques matchs, donc euh, voilà, j'imagine bah, il, il y a Memphis Bulls, bon bah là il y a peut-être une, ah, ah, ah. peut une chance de remporter un match. Ils vont aussi rencontrer Brooklyn, bon voilà, ils vont peut-être pouvoir en gagner un ou deux. Merci Benoît. Euh, on va faire maintenant un petit point sur la Ligue 1. Euh, il va nous rester quelques minutes pour évoquer cette dernière, la prochaine journée de, de championnat de, de Ligue 1. Alors euh, c'était marrant Benoît, en préparant cette émission, là je t'ai vu travailler en live. Je pense que les auditeurs qui suivent Paris Gagnant auraient pu être très intéressés parce que <rire> on est parti d'une feuille vierge. On est parti. Qu'est-ce qu'il y a Mais qu'est-ce qu'il y a sur cette journée Tu as commencé à râler. tu as fait. C'est tout pourri, voilà. Mais. La lumière est venue non pas de Laurent Blanc, mais de Benoît. Alors Benoît, <rire> qu'est-ce que tu nous proposes Benoît, euh, j'avais regardé un petit peu le, la journée de championnat qui arrive, comme ça de première vue, rien ne, rien ne m'inspirait, et puis euh, voilà, Angers, je crois que j'en avais parlé, euh, j'avais dit que voilà, ils étaient, euh, ils étaient quasiment relégables là, euh, en première partie de saison. et Je pensais qu'ils n'étaient pas à leur place, qu'ils qu pouvaient remonter. Euh, ben bah c'est ce qu'ils sont en train de faire, voilà. Euh, donc pour l'instant ils me donnent raison. Alors c'est pour ça que je me suis intéressé à. à c'est pour ça que je me suis un petit peu intéressé à ce match-là, Angers contre Caen. Donc je suis allé fouiller un, un petit peu, j'ai regardé des, des éléments que, que je regarde habituellement. Euh, alors Quand on regarde comme ça à première vue Angers, 14e, 32 points, Caen et euh, 12e, 35 points, donc on se dit bon, deux équipes qui, qui se valent, euh, après si vous regardez la forme du moment à domicile, Manger quand même. il reste sur euh, sur les cinq derniers matchs, ils sont quand même à trois trois victoires, euh, bon, trois victoires de défaite. Euh, mais bon, il y a une défaite, c'est contre Monaco, hein, 4-0. Il enfin, y a beaucoup de monde qui part contre Monaco. Et puis une défaite aussi contre Saint-Etienne, mais euh, voilà où ils ont eu 16 16 tirs à, à 9. Euh, donc là, ils viennent de comment j'allais dire, ils viennent quand même de ouais, d'enchaîner de, de, euh, d'enchaîner sur cinq derniers matchs à domicile trois victoires. Donc j'estime que c'est c'est pas mal. Et quand à l'extérieur, ben c'est euh, trois défaites, un nul et, euh, et une victoire. Donc j'estime que peut-être que c'est en train de s'inverser là les, les formes. Et puis après j'ai regardé les, les confrontations et euh, bon ça m'a un peu un peu décidé. Sur les six derniers matchs en g camp. Quand j'ai, euh, je suis remonté hein, jusqu'à début 2016 pour essayer d'avoir des... voilà, les équipes qui, qui se ressemblent un petit peu. Ils n'ont pas tout, tout modifié, Quand j'ai, de toute façon ils n'ont pas le budget. Et euh, ça m'a stupéfait parce que je reste sur 6 victoires d'Angers. Euh, donc c'est assez, euh, assez intéressant. Il y a 4 matchs de Ligue 1, un match de Coupe de France, et un match amical. Donc je me dis, bon ben ça, ça peut ouvrir des, des perspectives euh, avec euh, voilà les deux équipes euh, bon on va dire hein, ils jouent ils jouent le maintien euh, que, enfin ils, ils vont pas se cacher ils, je pense que c'est c'est ce qu'ils jouent euh, c'est encore assez serré en bas mon Caen respire un peu plus ils ont 35 points Angers 32 donc je pense qu'Angers va euh, de toute façon ils sont euh, ils sont motivés pour euh, pour au moins ramener un, un point pour essayer un petit peu de s'écarter de cette zone là donc j'ai regardé le match nul euh, de no Aubaine match nul remboursé euh, victoire d'Angers euh, avec match nul remboursé pardon une cote de 1,40 on peut trouver donc j'estime que c'est pas mal euh, c'est pas mal ils feront tout tout tout pour pas perdre contre contre Caen euh, et pour essayer de s'éloigner encore de cette zone là donc euh, au moins un point pour eux mais euh, j'imagine qu'ils peuvent très bien gagner ce, ce match-là. Donc, euh, je partirai, euh, partirai là-dessus. Voilà, je partirai sur, sur ce euh, Angers-Camp. Angers avec, euh, avec euh, match nul remboursé à une cote de 1,40. Euh, voilà ce que je peux te dire là-dessus. Et en préparant cette émission, euh, en même temps que tu réfléchissais à ce qu'Angers, moi je t'ai fait Oh, mais ce serait pas intéressant le Saint-Etienne-Guingamp. Euh, oui, ah, voilà, voilà, oui, voilà, oui. Voilà. Et euh, moi je me disais Guingamp, vraiment, oh, bon, c'est pas parce qu'on est un peu supporté à Brestois qu'on est content de les voir perdre, mais un peu quand même. Mais là, ils descendent. C'est ton avis Oui, non. Bon. Après moi, voilà. Prends l'autre, il se débine. T'aimes pas, pas. pas quand Guingamp perd Moi je suis pour. Euh, non, j'ai ah, ouais. rien contre eux. Voilà. Non, mais. Non, vas-y, vas-y, En tout cas, Saint-Etienne reçoit Guingamp. Bah, je t'ai dit, euh, là, là, que. Enfin, toi, tu m'as dit que la forme du moment est euh, en train de, de s'inverser. Euh, Guingamp a perdu euh, chez eux, donc 5-2 contre Nice. Oui. Voilà. Euh, je t'ai dit, euh, dit, je t'ai dit, euh, je t'ai dit, je te demandé si tu voyais Saint-Etienne gagner. Tu m'as dit peut-être match jour remboursé. Bon, la cote, elle était basse, là. Elle était 1-20, un, un quelque chose comme ça. Euh, je t'ai dit, elle aurait été un peu plus haute, pourquoi pas. Mais euh, voilà, toujours se méfier de. Je me méfie de, de Guingamp, voilà, parce que c'est une équipe que, euh, elles, sont, elles peuvent être inconstante. Elle peut aussi faire des, elle peut aussi faire des coups, euh, voilà. Et euh, Guingamp à l'extérieur, euh, voilà, c'est pas, c'est pas, c'est pas forcément ridicule. Donc, euh, je, me, je me méfierais de, de tout ça, même si Saint-Etienne, c'est c'est quand même bien renforcé, hein. mais bon, je te signale qu'il y a deux trois semaines quand le Guingamp a été gagné à Rennes 1-0 en la dernière seconde, ils ont été gagnés à Strasbourg 2-0. Voilà, mais ils sont aussi capables de perdre contre un bien 3. Puis Saint etienne aujourd'hui, euh, voilà, j'ai du mal à, à, à, à les cerner, même si ça va quand même, on va dire, euh, un petit peu mieux, parce qu'ils sont sixièmes sur les cinq derniers matchs. Euh, voilà, Ils ont quand même fait qu'à nul, une victoire. Bon, on a un peu de mal à gagner <rire> Donc voilà, mais, euh, mais il faudrait approfondir un peu plus la chose. Tout à fait voilà. bah Merci beaucoup Benoît De rien, avec on plaisir On termine cette émission, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Comme d'habitude, si vous avez des choses à nous dire en commentaire, ou des choses à préciser, ou si nous avons commis quelques impairs et quelques imprécisions, n'est-ce pas hein, faut... Pas de pas. soucis, ouais. comme voilà. on dit, il ouais. n'y a pas de problème. Et puis, on rappelle, si vous écoutez cette émission à la radio sur Radio Laser du côté de Guichin, à côté de Rennes, ou si vous écoutez cette émission sur euh, Radio Évasion dans le Finistère, eh bien, vous pouvez retrouver l'émission Paris gagnant le mag sur la chaîne YouTube de Benoît, YouTube Paris gagnant. Allez, très bonne journée, et puis, euh, bah, la semaine prochaine. Au revoir à tous, bye bye des gagnantes émissions de sport et du Paris sportif.